Salut à toi, seigneur de guerre et bienvenue sur Creative War Game. Aujourd'hui dans ce tout nouveau rapport de bataille, euh, les Dark Angels affrontent. Je reçois Zig qui nous vient avec une armée incroyable. C'est fou, c'est génial, waouh, c'est jaune, ça va vite. Ça tire, c'est des Space Marines c'est des out, wow, waouh, waouh. Je vous rappelle, les tu et aussi. Tire, tire, ah, non, tire <rire> Bien. Attends, j'ai créé. Ok. Bon. Bam Dans ta mouille, terre. C'est son truc. Ouais, Franck, il est comme ça. Il attend que ça depuis le début. Il a... <rire> Allez, envoyez-moi Allez, envoyez les images. Je laisse ZIG présenter son armée Astra Militarum. C'était bon, hein Putain, putain, le mec est une machine de guerre, quoi. Vraiment... Ben ben non. Ben ben, comment ça s'appelle Savoir que c'est euh, 8 tirs x 2, donc 18 tirs plus les tirs de lance-missile cyclone. On va commencer par faire tirer le plus loin, sait-on jamais. Euh, qui, qui va tirer Oui, ça fait 16. <rire> bon. 8 x 2, 16, je suis entièrement d'accord. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Euh, j'ai plus les stats du lance-missile cyclone. Je crois que c'est en anti-char. Ah non, j'ai fait 12 là. Euh, 12. <rire> Ok, c'est bon on y arrive. On y arrive. Je peux péter avant Ça, ça veut dire oui. Oh, voilà. Ça, c'est la, la bouffe chez Manix hier soir, bordel oh. En plus, il filme et il y a des bêtisiers qui se préparent, hein, je te dis. <rire> non, si non on... tu filmais pas là. Si, si. Oh, non. <rire> <rire> Désolé. Ça, c'est Si tu veux, on te foutra le visage. <rire> c'est bon, on y va Allez. Ouais. Ok. ce son en viteuf. Un, deux. Ouais ouais gros c'est qui Ice breath kit Ça tourne Et Attends, je clap Il aime le clap Ah je suis obligé de le faire, c'est mes consignes de mon production. Un clapounet. C'est bon et on se retrouve à la fin de ce rapport de bataille, alors d'ores et déjà, merci à toi Zig, c'était 1, un, une super partie, 2, une super ambiance, et 3, j'ai rien à rajouter, <rire> je vais recommencer, ok. <rire> <rire> <rire> <rire> <rire> <rire> Moi je fais tout en improvisation, hein. c'est du stand-up ouais. le bordel, Ok. Le problème, c'est que Jackson. ça a 4 PV, je peux pas en tomber une. Pourquoi son, 1, 2, ouais, ma gueule, on est halt, t'as vu. Ah, la street, le gang, est la ah, grosse est moula. Est pas, est pas. Non, pas. mais non, il est. Oh, il est... oh là là. Fallait pas l'inviter, on t'a dit, hein. Non, je clape. Pas Alex, je veux clapper. Tu je clapes ça. pas. Fallait pas l'inviter. Mais tu clapes pas, je pas. ça fout rien à ça. Je vous pas. Non mais choisis Non mais allez. Non mais non, il fait pas ça sérieux. Ça bah, j'ai d'ailleurs il sait quoi là. Maintenant tu es sérieux, c'est voilà. petit bon. pas vous hein, s'il te plaît hein. Sérieux qu'après il y a des moments où je, je me désaide de C'est pas je... du sérieux, si on s'éparpille, on bah, va se. Te tenir. Non, oh, c'est bon. À un moment tu peux lui mettre un licteur dans le rectum. Tu veux qu'on je clape. Ouais. Je clappe, tu veux ouais. que je clappe Tu ah, ouais. clappes. Je... Là ah, tu peux faire tu ça On va rater. Ah, on fait un peu un peu. On fait un seul. Attends, la tête est nulle son crâne. Les Il la tape à côté. Non, eh oh, ça va Allez, on y va. donc ça tourne. Première rune. Euh, avant de, de laisser aujourd'hui, on a le plaisir d'affronter les Tabletop Nuts. Une équipe de farfan des... Voilà, c'est ça. On recommence. Ouais. Ouais. attention, t'es prêt de... T'es prêt <rire> Le fils de pute <rire> de ses mains. En fait, voilà. <rire> ok, t'es prêt Tabletop Nuts, présentation. Et... et on va mettre nos notes sur la table, et puis on verra qui a les plus gros. Autre chose Je vous mets autre chose Coupé <rire> on on Encore. C'est un dans d'enfant, non j'ai raté, j'ai raté, j'ai raté. C'est foutu, tu l'as fait. J'ai paniqué. En plus, il sait bien qu'il ne s'est pas tapé dans ses mains. J'ai paniqué. J'avais retapé. Je t'ai tapé là, j'ai tapé là. Allez, vas-y, ça file, les gars. Allez-y. Donc, ce qui nous fait là, potentiellement 3 attaques par Banshee. L'Exarch en a 4. sont 10 34. Mais non. Bah, 31. 31. 31. 31. Bah d'accord, vas-y On lance le On lance le T'as peur de quoi On un as C'est de la peur je exemple Oh y'a Oh le strike. mon bonhomme Je pense en vrai Tu vas pouvoir faire un appel temps Et des très belles unités Que sont les l'esprit Comment il s'appelle Illyric Illyric Illyric Illyric Illyric On retrouvera aussi dans son armée Les spectres Et leur seigneur phénix Illyric Illyric Et leur seigneur phénix et leur seigneur phoenix, illyrique. Ah, oh, t'as un race putain <rire> Face à eux... Non, pas de suite. À côté... Oh, ouais. oh, OK. Avec les, Avec les vaisseaux-monde d'Alariel, côté Astra Militaum, on retrouve des tanks commandeurs, des Descorp of Krieg à Canasson, ainsi que des troupes. La grande et fidèle élite de pas du tout, Heights. Ok, je reprends. Là, ah, c'est compliqué, là. Je te repasse à entier. Mais il y a trop d'unités là, J'ai pas l'habitude, je suis complètement perdu, je n'ai plus l'habitude. Des des ouais, des cavaliers Ouais, des, okay. des cavaliers Ok. Ton... Face à l'alliance des Blues, face à l'alliance des Blues Brothers. Quelques petites unités orbites pour tenter de brandir quelques subterfuges. Quelques unités. Eh <rire> Des fois je déteste ce jeu profondément. Ah, bien euh, bon, la vrai. bonne nouvelle c'est que la cavalerie peut quand même taper les armes. C'est génial. <rire> Seigneur, donne-moi la patience, parce que si tu me donnes la force, je défonce. Sympa, hein. trop sympa. Non. Ça tourne. Fallait le faire là. Ouais. Ok.